Et salut à tous c'est Skyscat, j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo rapide sur Epicube euh, Rapidement pour, euh, pour vous présenter quelques petits passages un peu secrets euh, Donc euh, des endroits un peu secrets, un peu cachés de, de Epicube Et donc on commence maintenant alors pour chaque petit passage secret, on va d'abord faire le chemin au spawn. Donc pour ce petit passage, il va falloir aller dans les escaliers. Descendre de n'importe quel côté. Par exemple celui-là. Vous arrivez ici. Et alors là, il faut aller dans la salle du Warden. Première salle, la salle du Warden. Hop, vous avancez. Des escaliers, euh, mettez la vidéo au ralenti, enfin voilà. Vous avancez, vous arrivez dans la salle du Warten, et là juste derrière Warten il y a un tableau, et vous passez à travers, et vous êtes dans la première salle. Euh, voilà. Alors, euh, euh, petit bonus du, du premier, c'est la même chose avec l'autre côté, donc regardez, hop. On va y aller. Là, là, vous allez dans la salle Epic Bank. Et là, vous voyez, il y a le coffre-fort. Là, il y a la banque. Et c'est de l'autre côté, dans la salle, avec les notes blocs. Toujours, vous montez sur la bibliothèque. Et vous passez à travers le tableau. Et on peut voir euh, le, petit, le petit pseudo mais bon. Voilà. Hop ah oui, non, c'est un joueur. Voilà. Donc, bon. Ça, c'était un des plus connus. Et donc, on se retrouve tout de suite pour le euh, deuxième. Le deuxième passage secret. Euh, donc, quand vous arrivez au spawn. Enfin, quand on, quand on est au spawn. Voilà. Quand on est au spawn, ce n'est pas, pas tellement un passage secret, mais il faut savoir pour le monter. Vous allez sur la plume pour le jump des dieux. Quand vous êtes euh, au jump des dieux, hop, vous, bah, vous, vous suivez le chemin. Vous descendez le chemin. Hop, vous descendez le chemin. Et vous pouvez arriver, vous, vous allez sur les, les six lanternes. Et vous pouvez arriver sur le navire. Hop. Voilà. Vous pouvez arriver sur les voiles du navire. Et vous promenez dans un navire. Qu'on ne pourrait pas accéder. Euh, S'il n'y avait pas ça. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite. Pour euh, le troisième. Et dernier. D'ailleurs le plus difficile à trouver. J'ai passé trois jours à le trouver. Mais voilà. Euh, le plus difficile à le trouver. Euh, donc euh, on se retrouve tout de suite et donc là pareil, euh, donc, vous allez sur le jump des dieux donc vous prenez les plume vous redescendez encore le chemin jusqu'au scie lanterne et quand on arrive au scie lanterne direct on, tourne, on ne monte pas sur le scie lanterne on suit le chemin en, en sable pour aller jusqu'aux maisons Hop, là, voilà. vous suivez le chemin, vous descendez, vous montez pas, vous descendez, passez sur un chemin du dessous quand vous arrivez au croisement des deux chemins. Hop, vous continuez tout droit, tout droit. Et voilà, euh, vous continuez sur le bord. Là, vous allez arriver à quelques petites maisons. Euh, voilà, vous allez arriver. Un pseudo-village un petit peu avec quelques petits champs. Alors là, vous arrivez dans la maison. Hop. Là, vous arrivez dans une petite maison. Et il faudra encore passer à travers un tableau. Et là, vous arriverez dans une grande grotte avec une petite maison. Et vous pourrez ressortir de l'autre côté. De l'autre côté, pardon. Et donc là, il y aura un petit village. Voilà, oh là il y aura un petit village avec pas mal de, voilà, pas mal de, petites, maisons, de petites maisons. Et alors là, vous allez aller euh, quand vous arrivez sur euh, l'escalier en bas, vous allez aller directement à gauche dans euh, ça, ce petit truc sans nom. Donc voilà. Hop Et là, regardez Un trou Mais un trou avec une salle Non, non non, non, il y a mieux que ça. il faut que je le retrouve. Voilà, vous pouvez passer à travers le tableau pour arriver. Donc, dans le hub des mapmakers, donc, euh, avec toutes les gens qui ont permis de, de créer le serveur et tout. Tous ceux qui ont créé la map. Donc, euh, voilà, tout cela. Il y a Bobby. Il euh, y a quoi d'autre euh, que je connais ben et pas beaucoup euh, bobli bobli Nausicaa. Euh, et le guy c'est tout enfin bref voilà donc on arrive ici euh, et donc moi pour moi c'est un endroit euh, euh, que je ne je ne pensais pas que ça existait enfin, je, je en tout cas je n'avais jamais vu euh, mais donc euh, voilà donc euh, j'espère que cette vidéo a plu si elle t'a plu, tu, tu peux t'abonner d'ailleurs. Euh, et puis euh, si elle t'a pas plu, tu t'abonnes pas, tu désabonnes, tu fais ce que tu veux, je m'en fous. Euh, puis vous pouvez aussi commenter, partager, mettre des petits likes, ça me fera plaisir. Euh, et donc euh, on se retrouve euh, pour une prochaine vidéo sur le serveur Nation Glory cette fois-ci avec MindTech quand on aura notre pays, mais je vous en dis pas plus. Allez, salut Tous les youtubeurs, euh, tous les créateurs. Là c'est le soir, je veux plus bien à moi. <rire>